Donc là, je prépare pour mes bouchées euh, pâte de fruits, mandarine orange et guimauve chocolat. Donc je vais dresser dans des petits moules en, en silicone 20 g de pâte de fruits. Donc je, je mets mon moule sur une balance, hein, tout simplement pour que ce soit bien précis. Bien régulier. Voilà. Donc là, je vais laisser figer mes pâtes de fruits tranquillement. Et ensuite, je vais pocher ma guimauve chocolat par-dessus. Pour la guimauve chocolat, je vais mettre l'eau, le glucose et le sucre inverti dans une casserole. Et je vais faire cuire le tout à 110 degrés. En parallèle, je vais mettre ma deuxième partie de sucre inverti dans la cuve du batteur. Donc c'est une guimauve classique. Hein. La seule, la seule chose qui va être importante, qui va donner beaucoup de goût à cette guimauve, c'est la pâte de cacao. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, pour une confiserie, une guimauve, c'est assez sucré. Donc, on va mettre bien sûr de la pâte de cacao pour avoir beaucoup de goût et pas rajouter de sucre. Donc, il y a, il y a deux grandes méthodes pour faire les, les guimauves. Il y a les guimauves ou blancs d'œufs, qui sont idéales pour couler en cadre parce que avec les blancs d'œufs, on va avoir une texture très, très souple, très aérée et les guimauves au sucre inverti qui seront plus faites pour faire des guimauves pochées ou euh, moulées dans des moules parce qu'on va avoir une consistance un peu plus dure, un peu plus dense et ça va se démouler plus facilement. Mais dans les deux cas, de toute manière, ce n'est pas les blancs d'œufs, ce qui va faire gonfler la guimauve, c'est la gélatine, c'est la protéine de la gélatine qui va en fouettant, se gonfler d'air. Et c'est ça qui va donner le volume à la guimauve. C'est vraiment la gélatine. Donc dans mon batteur, j'ai préparé mon sucre inverti. Je vais faire cuire mes sucres et mon eau à 110 degrés. Et en parallèle, je prépare ma masse gélatine fondue et bien sûr, la pâte de cacao également. Donc là, j'ai pris une pâte de cacao du Venezuela. mais j'aurais pu prendre comme tout à l'heure du Madagascar, ça aurait été parfait. Donc ça, je vais le faire fondre également en parallèle au micro-ondes. Donc la pâte de cacao, quand vous la faites fondre au micro-ondes, c'est vraiment important de la faire fondre petit à petit parce que vu que c'est très sec, ça risque de brûler facilement au micro-ondes. Hein, donc vraiment un coup de 20, 30 secondes maximum. Déjà que la couverture, il faut faire fondre petit à petit. Alors voilà, la pâte de cacao, encore pire, hein. ça c'est important. Je vais couler mon sucre sur mon sucre inverti. Je vais rajouter ma masse gélatine fondue. Et je vais mettre ça à tourner doucement au début. Parce que si je vais trop vite, ça va en mettre partout sur les bords du batteur. Voilà. Et quand ça va commencer à épaissir, après je vais mettre vraiment à fond pour que ça prenne tout le volume. Là, pour l'instant, je vais doucement, vitesse moyenne. Quand la guimauve commence à refroidir, Là, je n'hésite pas à mettre à fond pour que ça prenne le maximum de volume. Donc, si on veut regarder avec un thermomètre, on arrive à la bonne texture aux alentours des 40 degrés. Voilà, donc on est presque bon. On voit à l'œil qu'on commence à avoir une bonne texture. Donc là, je vais vérifier, je vais enlever, je vais regarder avec le fouet. Le but, c'est que ce ne soit pas trop liquide. Mais pas trop ferme non plus. Donc là, quand on arrive à faire des dessins avec la guimauve, vous voyez que ça reste un, un petit peu en place, c'est que c'est bon. Voilà, donc là c'est parfait. Donc ce qui va être important, si on, quand on fait des guimauves avec des. pareil, dans lesquels on va rajouter de la matière grasse, comme si on veut faire une guimauve à la, à la pâte de noisette ou à la pâte de pistache. Ça va être de, de mélanger les pâtes aromatiques à part. Parce que si on verse dedans, il y a tout qui va retomber. Je vais mettre un peu de guimauve dans ma pâte de cacao. Donc un peu comme si je faisais une mousse au chocolat. Donc au début, j'ai mis un peu de guimauve pour, faire, pour avoir une masse bien homogène. Et après, je rajoute un petit peu de guimauve comme si je rajoutais de la crème fouettée. Voilà, pour que ce soit bien homogène et ensuite je vais tout remettre dans ma guimauve et le mélanger délicatement à la marise pour garder bien tout le volume. Parce que si j'avais mélangé au fouet dans le batteur, ça aurait tout retombé. Et là je mélange délicatement, ouais, ça se mélange tout seul. Donc comme ça, ça me permet de garder une belle texture. Donc avec tout ce qui est pâte un peu grasse, il faut faire la même chose. Hein. Si on veut faire une guimauve pâte de noisette, pâte de pistache, ça sera pareil. Vous voyez, là, c'est bien homogène, c'est bien lisse. On n'a plus d'auréole de pâte de cacao. Vous voyez, là, c'est parfait. Une belle texture. Voilà, donc je vais pocher aux deux tiers du moule.